Voilà, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours avec notre rayon de soleil. Vous avez bien vu, Monsieur Patrick Nérini, qui est une pointure en Guadeloupe, j'aurais aimé quand même que vous puissiez parler de cet homme à vos enfants. Faut, il, il faut les faire connaître. C'est un homme qui a commencé à réveiller, c'est bien ça, réveiller, lever conscience en nous avec des... Vous vous souvenez, hein, il faisait des banderoles avec des phrases qui, quand on passait, on était jeune en transport en commun, on regardait ça. ça, ces ces ces là, au rond point Michael, tout partout, monde, il lever conscience. Et sans le connaître, moi, je prenais des phrases, Quelques fois ces phrases et en capacité. mais c'est nous-mêmes générationnels. Mais il y a beaucoup plus vite et hein. c'est tous ces mounas qui qui fait si qu on joue, on le guadeloupéen commencez à prendre petit à petit, prendre conscience. Et si on dit, il y a pas servi de ces phrases et mettez la bouteille, commencez à réfléchir. Et bien, mouna ça n'est qu'à faire mon gros mensonge. Et bien, nous allons voir cette deuxième. Euh, euh, cette, ce, ce, ce deuxième aspect de son association parce que il, il a il prend plaisir à nous dire que la culture ce n'est pas uniquement ce n'est pas comment dire uniquement les livres, la danse, etc. Il nous parle aussi de cette culture capable. Alors Patrick Nerini, voulez-vous que nous puissions parler de capable que nous voyons à l'antenne au dos de votre t-shirt. Eh Bien revenez-nous. Donc, euh, donc, euh, donc, capable en fait, euh, c'est la, la suite de Noyau. Ça sera la suite, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est une association que je veux donner, euh, offrir au peuple. Euh, donc, je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Je veux, euh, nous tenons en fait, bon, à Noyau, à, à offrir cette association au peuple, ce concept. Capables, c'est commerçants, ag, commerçant, uh -huh. oui. agriculteurs, agriculteur, pêcheurs, uh -huh. artisans artisan. et bureautiques. Euh, et, et tout ça, des bénévoles en fait. Uh -huh. Et en fait, on voulait commencer en fait, par la base. Ouais. La base, c'est les anciens. C'est-à-dire que l'intermédiaire entre les très anciens et les anciens, okay, et les, les, les, les, les, donc voilà, l'intermédiaire, c'est les jeunes seniors. Et les jeunes seniors, ce sont des personnes retraitées qui sont libérés en fait de toute obligation, qui n'ont mmh. plus de patron, qui n'ont plus d'obligation, etc. Uh, ils n'ont plus de timing, de machin, fait faire le manœuvre, courir mmh. par là, courir par là. Mmh. Euh, donc ils sont beaucoup plus posés, ouais. comme dirait mon, notre ami euh, euh, euh, Frédéric Ménade, le danseur, mmh. Mmh. celui qui avait fait le clip siro de, de, de, de, de, de Jocène mmh. mmh. Berrois. Mmh. Euh, papy posé. C'est comme ça qu'on on a une, un petit truc là, comme ouais. ça, sur le, euh, sur le, le parcours sportif euh, euh, à l'OICIS, qu'en fait, papy posé. Oui. Et papy posé, qu'en fait, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire papy qui ne fait rien. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transmission. Mm -hmm. Donc nous avons plus, beaucoup plus de temps, en fait, pour pouvoir offrir, ce, offrir notre connaissance, notre savoir notre savoir à la jeunesse, parce que je ne vois vraiment pas comment tu peux savoir en fait alors que tu es peut-être au cinquième étage ou au dixième étage, mm -hmm. tu ne sais pas du tout ce qui se passe au rez-de-chaussée et tu ne sais pas du tout comment ont été faites les fondations. Mm -hmm. Et d'ailleurs M. Monsieur, Monsieur Sapoti disait l'autre jour en fait qu'il parlait de, la, la, la, de, de, de Karl Marx. Oui. Et il parlait de la structure de la superstructure. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Karl Marx, c'est un petit peu comme quand, il, quand on dit par exemple, je ne sais pas moi, quand tu as la Dacha mm -hmm. bon par exemple, bon la Dacha tout le monde connaît la Dacha en fait, oui. à la place du quand la houle emporte la, la mer, enfin, emporte le, sable, mm -hmm. donc, emporte le sable, il reste la structure. Mm -hmm. Tu vois, les grosses pierres, les grosses roches qui sont en bas, là, mm -hmm. elles sont encore là, elles ne bougent pas. C'est immuable. Mm -hmm. Ça, c'est la structure. Et M. Sapotil il avait dit, en fait, d'ailleurs, il a cité Karl Marx, mm -hmm. ce n'est pas la superstructure qui fait un pays, qui mm -hmm. construit un pays. Mm -hmm. C'est la structure. Et la structure, c'est quoi c'est la culture. Mmh, mmh. C'est la culture, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la tête, de, par exemple, du pays, mmh. il n'a pas le droit de bouger la structure. Mmh. Oui, il ne peut pas. Ouais, D'accord que... La structure oui, reste la structure. Reste Jean mmh. guier. Mmh. Jean Nouga de manger Jean Nouga Danser, mmh. Jean Nouga Jouer Musique, oui. Jean Nouga Jouer cas, mmh. Jean, mmh. Jean Ceci, ça, c'est la structure de la Guadeloupe. Et ça, ça ne peut pas bouger. Alors, donc, on est en train de parler de culture... Et puis, en fait, la, la culture, la culture, et eh bien, voilà, il, il paraîtrait, en fait, que la culture soit uniquement l'artistique. Mmh. Non, la culture n'est pas l'artistique, sinon, ben, la preuve, on a un centre des arts mmh. et ouais. de la culture. Et de la culture. Ah, ben, ça veut dire qu'on a dit deux fois le même mot. Parce alors. Que, non, ou alors, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous avons cette structure, et puis nous avons... Alors, un... Absolument. Voilà. Donc, la culture mmh. englobe ouais. tout ce que nous sommes. Ouais, sûr. Et ça... Mmh. Tu vas le faire évoluer, tu vas rajouter un étage, deux mmh, étages, mmh, trois mmh, étages, mmh. mais la base. West, uh, et pour, si tu ne connais pas la base, uh, comment tu peux construire, tu as un immeuble par exemple qui fait peut-être, je ne sais pas moi, deux étages, uh, et uh, comment tu fais ça pour savoir que tu peux rajouter trois étages, quatre étages dessus Si tu ne connais pas la base. Donc euh, voilà. Réflexion, réflexion, ça c'est des tiroirs qui qu'à qui en tête en nous. et c est, c est, il a toujours fait comme ça. Nous allons passer quand même à, à, à l'importance de, de, de notre rencontre de cet après-midi. Vous avez une manifestation. Voilà. Euh, Donc la. Roulera. La pointe à vélo. La pointe à vélo, c'est le 7 le 7 décembre. Yes. Bon, euh, le 7 décembre, c'est on met la la rue. Bon, on va mettre uniquement pour l'instant. On va mettre uniquement la rue Frébo mm -hmm. en piétonne euh, et et, et, et, et, et Mais, cycle. je ne comprends pas, Patrick. Pourquoi toujours la rue Frébo Zonie Nozier, Zonie. Mais pourquoi toujours la rue Frébo je j'ai du mal. Je suis embêté pour expliquer ça parce mm -hmm. que bon, peut-être qu à l'issue de l'émission, peut-être qu'en fait finalement on décidera de prendre la rue Nozier et la, mm -hmm. la rue la mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait là, on a pris l'axe de la rue Frébo. Mm -hmm. C'était prévu la pointe, hein? la pointe. Mm. Donc la pointe c'est jusqu'à fond logier, c'est oui, euh, chemin neuf. Il y a des jeunes le qui font. Jeune, il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires ouais, à, à, à chemin neuf. Il mm -hmm. y aura planté manger il y passé là le soir, il y aura senti là, mon dieu, c'est. Il mm -hmm. y aura planté des mm -hmm. oh là là là là là, là, là, là, là c'est formidable à chemin Donc, neuf. C'est pour ça l'entendre okay? la rue de c'est toujours Donc on reprend la rue frébo pourquoi Parce qu'on va mettre des îlots de gros cas. Des îlots de gros cas à chaque coin de rue. Mm -hmm. D'accord. Est-ce que c'est qui l'a là, là, qui a la rue Fribo là, on à faire de ça Parce que là, quand il a la rue Fribo, euh, voilà quoi, on banni on, on, pour on, on, machin, on, on, on, banni pour Mais C'est-à-dire hein. qu'on on voudrait, on voudrait faire des t-shirts en fait pour que les commerçants, oui. les commerçants puissent euh, euh, vendre des t-shirts vélo, puisqu'on vend des t-shirts partout, Bob mm -hmm. Marley, etc. Mm -hmm. Mais pourquoi on vendrait pas des t-shirts partout, oui. vélo vous ne vendrait pas des t-shirts partout euh, Je ne sais pas, moi, euh, Germain Calix... Euh, donc, tant qu'à faire, euh, ils sont là, ils ben vendent des t-shirts. Et vous leur donnez cette, cette, voilà, donc, cette animation. Euh, cette possibilité-là, en fait, mmh. de vendre des t-shirts, en fait, mmh. finalement. Mmh. Et euh, voilà, donc, euh, donc, intéresser les commerçants de, la, les commerçants de pointe à, -à Pit mmh. euh, Et à partir de ce moment-là, élargir. élargir. Peut-être que la Pointe-à-Vélo peut-être mmh. prendra de l'importance. Mmh. On, a, on a fait déjà une première manifestation en 2019. On a posé la plaque en présence du fils de vélo en 2019, mmh. le 7. Décembre mm -hmm. et en 2015, on avait mis une plaque sur la tombe de vélo, d'accord, qui expliquait justement ce que vélo disait mm -hmm. en 1963 mm -hmm. quand il était au théâtre des champs Élysées. Mm -hmm. Franchement, si vous avez un moment, mm -hmm. d'accord, jetez un coup d'œil sur Internet, d'accord, mm -hmm. sur Google, mm -hmm. s'il vous plaît. Regardez ce que c'est que le, le Théâtre des champs Élysées. C'est un endroit où il y a des tentures, c'est de l'or, c'est un endroit, mais vraiment, mais, un truc, mais inimaginable, c'est immense. Comment vous pouvez expliquer que Vélo, en 1963, jouait au Théâtre des champs Élysées, mm -hmm. d'accord, avec Madame Adeline, la briscante, mm -hmm. comment ça se fait que Vélo a pu finir comme ça en Guadeloupe Comment ça se fait que l'inlin est dans cet état-là Je viens de le voir mm -hmm. encore tout à l'heure. Comment, comment expliquer, puisque nous parlons de culture, si euh, on ouais, parle ouais, de, en fait, culture, sûr, de culture, parlons de culture alors moi, il y a des amis, des amis frères de vélo, de, de, de, de, de très, très anciens, ouais. qui m'avaient confié en fait que vélo a commis le, le, le crime de monter dans un avion. Et il n'était pas député, ouais. il n'était pas médecin, il n'était pas instituteur. Qu'est-ce qu'il était pour monter dans Et un avion Pour aller à champs élysées à dans tout ornement à voilà. champs élysées vélo montait dans un avion. Mmh. Donc euh, voilà. Et euh, d'ailleurs Roro, d'ailleurs qu'on appelait Roro Kaka, mmh, mmh. qui travaillait dans l'étinette municipale, montait municipales. dans un avion aussi. aussi. Et même Madame Adeline l'a mariée aussi. Mmh. En hein, fait, il a rencontré une femme qui, et, machin, et elle a, elle a organisé le, les, les noces. Donc à partir de ce moment-là, Roro et Vélo, <rire> qu'a joué Gros cas <rire> monté dans don avion eh oui, c est, c est donc moune pas pris. donc résultat donc il a beaucoup de et eh, eu... l'audience 63 nous pas ça pas si vieux qui ça absolument oui mais d'accord en fait ça mm. fait quand même 60 ans bientôt oui. donc ce qui veut dire mais oui p... mais ça veut dire quoi ça veut dire ça fait 60 ans bientôt non je parle de pas non, en non. temps humain je parle oh, pas en temps humain je parle de je parle en temps culturel non mais moi je vais les avoir bientôt là. donc voilà euh, donc je de faire rétro pédalage maintenant on a un quart d'heure donc donc donc voilà donc la pointe à vélo pour pouvoir mettre des articles des agriculteurs, oui. des, des agro-transformateurs. Si vous avez des artisans, des, artis, des agriculteurs, des agro-transformateurs qui ont une petite tente en fait, oui. qui veulent exposer, le stand oui. est gratuit. Un petit chapiteau, quelque chose. Le stand, ouais, un petit chapiteau. Oui. Le stand est gratuit. Mm -hmm. Tout ce qu'on demande autant que possible, c'est que vous puissiez amener des oui. pour que vous puissiez participer, que ce soit et véritablement. Et si on n'a pas de tamboulier, par exemple, il y a une artiste qui voudrait euh, se faire connaître. Profiter mais de si des un des artiste des... veut se faire connaître, si un artiste veut vendre ses disques, mm. qu'il vienne dans la rue Frébo à ce moment-là. Qui ouais. on, met, on va mettre des îlots, Machin, mm -hmm. on a déjà demandé à Anzala, on a demandé à Ari on a demandé à, Kozak, mm -hmm. a demandé à Machin. Tous les artistes, Sesson Atto, mm -hmm. Rosan, Monza, mm -hmm. toutes les personnes qui ont envie de vendre, parce qu'il paraît que ça ne se vend pas beaucoup mm -hmm. actuellement, oui, les, en disques, en les disques, surtout les disques Agroca. Ouais. Donc à partir de là, c'est le moment. Par contre, mm -hmm. nous voulons faire une veillée de Noël. Nous voulons que ça se termine en veillée de Noël, ça ne va pas se terminer trop tard, mais ouais. quoi qu'il en soit, on voudrait autant que possible qu'il se... y ait une veillée de Noël parce Alors, que mon rêve. Qu'est-ce que vous appelez veillée de Noël Chanter ben, Noël ou veillée de Noël mais Que ce soit chanter Noël, peut-être, pourquoi ah. pas. Mm. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait une veillée de Noël au ah. cas. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de veillée de Noël au cas. On m'a dit mm. Oh, qui vit pas ni ça, Machin. Panissa, putain. Mm -hmm. Mais Machin, donc, mais Benzo me dit Mais lui, il toujours mettait gros cas 68 là. morceaux. Mm. Mm -hmm à Casica, si, voilà. Ok, j'en ai parlé avec eric euh, eric Nabajot, j'en uh -huh. ai parlé avec un certain nombre de personnes. Moi-même, l'enlevé là, là aux abîmes mon Dieu, mais on a fait des, j'ai vu des trucs. Mais c'est, si, mais une veillée de Noël au cas avec Siaque, merci à Saint Mais à Saint Rose à, à Capesterre, c'est oui. toujours encore, c'est toujours encore. Il y a des endroits, en fait, il mmh. y a encore des veillées de Noël. Non mais, monde qui habité avec et sonoula kabayi. Et la Accordéon. Oh là, nous pas Accordéon. Alors nous allons un appel. Nous can... Ah, nous eh allons ben son voilà, appel. ça c'est Raphaël. Alors <rire> si ils ont raconté nous là, ils ont diffusion là, c'est pour le 7 décembre. <rire> nous nous pourquoi au mois de décembre, donc je sais que je n'est temps crier Patrick. Bon non, numéro. Le 06 90, mm -hmm. je vais le redonner à la fin. Mm -hmm. 06 90 92 mm -hmm. 03. Mm -hmm. 48. Pourquoi criez-moi qu à 10h soir, à minuit Ce n'est pas un problème. À 10 h de matin, à 3h de matin, mm -hmm. je réponds. Si je n'ai pas à répondre, voyons le message, pour moi, mais quoi qu'il en soit, voyons le message écrit. Mm -hmm. Parce que, bon, ma. ma, ma, ma, ma, ma oui. Ma messagerie est saturée, oui, est saturée. mais euh, je préfère parce que je ne consulte pas vraiment les, la messagerie. Euh, oui. Mais quoi qu'il en soit, voyons message écrit, dis-moi comme ça, hein, ou connaître un monde qui joué, si y a joué siako, un monde qui a joué, qui a joué gros cas, oui. euh, gros cas de Noël, à, go, Monde qui dit chanson de Noël, oui. hein, chanson de Noël, monde qui euh, l'accordéon, Monde qui dit Et harmonica aussi. Harmonica, oui, d'accord. D'ailleurs Bellini, monsieur Bellini oui. d'ailleurs. Oui. Mais il n'y a pas que M. Bellini, Moni Mona Flûte, etc. J'aimerais bien autant que possible que ce soit véritablement. Ouais. à point-à-Pitre que ce soit une première et pour l'anniversaire de la naissance de vélo parce que c'est pas la naissance c'est pas l'anniversaire de la mort de vélo c'est vrai que pour la mort de vélo tenir l'eau le monde je veux dire donc en fait quand tu vois avoir un financier bon ben le financier voit qu'il y a du monde il y a beaucoup de monde donc à la limite il a envie de mettre de l'argent c'est c'est de la publicité hein pour lui mais la naissance de vélo il y avait la mère de vélo il y avait l'infirmière et puis il y avait quoi il y avait le vélo est arrivé après donc ça en fait ce n'est pas commercialement ce n'est pas commercial or nous à noyau on fait pas du commercial nous pas fait commercial, nous pas des subventions. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont déjà énormément reproché. Nous parlons pas des subventions. C'est chaque monde, comme on peut dire, Patrick Saint-Éloi, qui pour moi, véritablement, peut-être un jour, nous ne savons qu'il Patrick Saint-Éloi, y a Sergius Geoffroy et y Patrick Saint-Éloi, et y est Et à partir de là, nous que savons Parce que Patrick Saint-Éloi, chaque monde qui fait, ça peut faire. Ça ça fait. Et tout le monde, ça fait en Tout le monde, se fait en s'il veut. Parce que tout est une question de vouloir. Et voilà. Donc, euh, donc euh, aidez-nous, euh, mm -hmm. ra rapprochez-vous de, de nous, en fait, qu'on puisse, euh, qu puisse faire une belle fête, ouais. que ce soit quelque chose quand même ordonné, bien organisé, mm -hmm. que ce soit quelque chose de propre, mais avec un, peu, un petit côté quand même spontané. Parce que toutes les manifestations qu'on a faites, ça a toujours été spontané. L'anniversaire de l'année dernière, le, le 30 octobre aussi, ouais. ça a été spontané. Mm -hmm. Tu sais qu'on a eu pratiquement 40 tambouillés on a eu pratiquement l'anniversaire de Lélin la qui était en distanciel, les mm -hmm. gens ne savaient même pas où ça se passait, ouais. il y a des gens pensaient que c'était à la place de la victoire, ça passait derrière le centre des arts ah. donc en face de chez Lélin mm -hmm. et Lélin du au Conseil, je suis resté à l'écoute qui j'étais assidu, assidu mm -hmm assidu c'est <coughs> ah, J'ai éteint ma radio. Et bah, on a pratiquement toutes tous ces tambouilles-là qui, qui jouaient là Donc, c'est gens-là qui ont été là-là, nous avons rappelé <compluttir Physique> que un, le 7 décembre, le président de est vraiment souhaité qu'il y ait une tour Et les qui ont joué tous ces instruments-là, nous tenions avant-là, le baptême, c'était ça. Et moi qui n'ai chanson de Noël, parce que a pas un qui de pas un chanson de Noël. Il pas Il a Il ça ce qu'on appelle peut-être à la limite l'arrière-pays. Eh oui, eh okay? oui. Parce que les communes, parce que c'est Mme Adeline qui a introduit le gros vrai. cas à Pointe-à-Pitre. Oui. Bon, les, les bourgeois que je salue, <rire> d'ailleurs Lélain c'est un, un bourgeois, mm -hmm. les Michel Allais, etc., oui. une famille, ce sont des familles à euh, Adigatou, etc. Oui, oui. Euh, bon, euh, y, ben, tous ces gens-là, ben, les bourgeois n'ont pas été tellement acceptés. Donc de voir leur fils aller jouer du quand gros tu dis cas... Mais bourgeois, c'était quoi C'est le monde qui était dans le bourg. La Disons que bourgeois, c'était plutôt des gens qui habitaient en ville, mais mm -hmm. qui, étaient, qui avaient balcon. Mmh. D'accord, balcon Galta. et Galta qui mmh. est Galta et qui était mmh. ni balcon et, et, et ni lot aussi qui était ni balcon sur les boulevards, mmh. hein, sur le mmh. grand boulevard. Mmh. Donc euh, où oh, Madame balcon qui mais, machin, bon, est bon, c'est vrai que nous n'y un peu côté l'Assa mmh. et qui est très beau en fait, qui est très joli. Est moi, moi, moi j'aime bien moi c'est non ni machin d'ailleurs les nabloup à les machins, ni ni nous ni non mais la Guadeloupéen, Guadeloupéenne, je veux dire bon nous ni posturons. Donc je dis que il est temps une bonne fois pour toutes on puisse comprendre oh, ouais. que euh, on peut jouer du gros cas à Noël mmh. et que c'est quand même extraordinaire qu'on ne joue pas du gros cas. À Noël, dans les deux fêtes religieuses principales. Dans les deux fêtes religieuses. Oui, mais d'accord, mais en famille. Non, en cas. Noël. Oui, mais Kassika, je te dis les 68 morceaux de Kassika. Mais gros cas, ça veut dire quoi C'est ça. Ça ne se peut-être pas en ville, mais ça se fait la campagne. Jouer du tambour et peut-être jouer du gros ce n'est peut-être pas forcément la même chose. Non, mais il n'y a pas C'est peut-être pas le même type. Là, il n'y a pas de ville, il n'y avait tout ça aussi là Il n'y a pas chanter Noël. Donc, il faut dire que peut-être nous qui. Après la campagne, peut-être après le à à, à tout partout, je je sais qu'à Follogier, il y aura fait. Il, ouais, il, y a fait ouais. il y a fait beaucoup. Bon, je sais qu'à Capester bélo moi-même aux Abîmes, bon, je sais qu'à Sainte-Rose, mm -hmm, il, oui. il y a des communes rurales, mm -hmm. mais j'aimerais bien en tant que possible que ça revienne véritablement en force. Parce que euh, toutes les personnes que j'ai contactées, il y, a, il y a eu pas mal, il y a quand même, quand même quelques réticences. Alors à côté de ça, on va aller très vite pour parler Noël, de, de, de, de Noël jour. et Carême. Noël et carême. Oui. Oui, et des jouets aussi que vous faites. Alors donc l'opération de jouets en fait c'est avec Katia Zakaro, Katia Zakaro qui était Spikrine en fait à l'époque sur fr 3 et sur l'ORTF. Donc Katia Zakaro, si vous avez la possibilité, peut-être je sais pas exemple, bon on espère quand même des jouets traditionnels. Donc si vous avez vous avez Monsieur Chelsa, vous avez Monsieur Kiko, etc. Donc vous pouvez acheter un jouet, par exemple je sais pas, vous pouvez mettre 10 euros, jouer la café 20 euros, 30 euros, on doit qui met 10 euros, on met 5 euros. Mais voilà, mais c'est pour les enfants, c'est pour les enfants malades et peut-être Éventuellement aussi des enfants des suspendus. Là, euh, non, joué, voilà, absolument. Ailleurs. Donc ouais. voilà, donc, euh, pour les enfants malades, donc, ça sera aux deux, c'est enfin c'est mm -hmm. on est déjà là, aux deux rues de la République, ouais. c'est derrière le kiosque en fait. La, la rue de la République, c'est là où il y a le pressing, en face du pressing de la République en fait. Mm -hmm. euh, de la rue de la République, derrière le kiosque sur la place de la Victoire. Euh, voilà, donc euh, c'est Alex Adélaïde que, que tout le monde connaît en fait, mm -hmm. hein, vraiment un, un phénomène. Ça, c'est quelqu'un à rencontrer. C'est vraiment quelqu'un à rencontrer, Alex Adelaide, Donc, deux vues euh, de la République. voilà. Et, euh, et, et on a retrouvé Francis Coltin qui nous a fait... Euh, nous euh, que nous embrassons. Que nous embrassons, qui nous a de fait... De voilà. De de moi, là, là. Donc en tous les cas, merci beaucoup. Nous avons tout dit. Euh, les jouets, c'est M. Adelaide derrière euh, le kiosque, c'est ça mm -hmm. euh, Si vous avez des jouets... Madame Adelaide, chez... Alex. Madame, Alex, Madame Alexandra, Adelaide. Alexandra. Pour acheter des petites choses Non, pas pour, acheter, euh... là, pas pour acheter là. Ils achètent où ils veulent. Mais oui, quoi ben. qu'il en soit, ils peuvent contacter M. Kiko, ils peuvent mm -hmm. contacter M.. CELSA, etc. Il y a des gens qui fabriquent des, des, des jouets tradi traditionnels. Il y a euh, Agnon Karen, d'ailleurs, oui. qui fait des jeux de cette famille, qui fait des choses très jolies. Oui, j'ai eu l'occasion de voir des jeux de cartes Anyon. également de oh. chez nous, voilà. euh, qui voilà. étaient fabriqués. Bon, Maintenant, on peut acheter euh, ailleurs. Ouais. Bon, bon je n'ai pas donné le nom, mais enfin, mais bon, en, je en sais fait. Mais en fait, ces jouets, il y quelques faisait 40% il n'y a pas longtemps. Alors, ils vous les emmènent, ces jouets. Voilà, ils amènent aux deux rues de la République. Voilà, vous emmenez les jouets. Si vous n'avez pas tout compris, s'il y a un petit souci, regardez la rediffusion, vous êtes sur ETV, nous avons notre replay sur 3W www.etv.gp Vous regardez l'émission Raphaël, eh ben, elle est où ben, Elle est là, Raphaël. Et euh, vous appelez Monsieur Patrick Nerini au 06 90 92 03 48. Voilà. Portable 92 03 48. 48. 48. Merci. merci d'avance. C'est pour les voilà. enfants malades. Et euh, si on essaie autant que possible quand même de, de soutenir quand même. Euh, bon, je ne sais pas si euh, ça va se faire, mais enfin bon, on espère quand même pouvoir quand même donner quand même quelques jouets quand même aux enfants des suspendus. Très bien. Voilà. Merci en Et Et on salue quand même la famille oui. de M. Omotunde. Voilà. Je te remercie d'avoir apporté cette tenue. Merci beaucoup à toi. Respect, respect. Mais ce n'est pas fini, on a encore plein de choses à dire et de temps en temps, on aura l'occasion de te recevoir ici dans cette émission. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont. Écoutez que nous avons suivi, pas bouger, continuez, gardez-nous, continuez à bon, nous faire cela. Encore autres toutes.